Cette accélération ouais. de la vitesse, ouais. ce passage au temps réel, on confine dans les vitesses de la lumière, euh, s'accompagne d'accidents spécifiques. Il n'y a pas de progrès sans accident, euh, ce qui nous conduira aussi à envisager le problème des catastrophes. Mais d'abord, on pourrait peut-être s'arrêter à cette notion d'accident. Vous, vous, vous référez d'abord à ce tout, que dit Aristote. C'est-à-dire que l'accident, c'est d'abord ce qui advient à une substance. À la substance. Or, la, la, la question aujourd'hui, c'est que le, la performance des substances est-elle des substances innovées dans l'ordre énergétique, par exemple, est telle que la catastrophe est absolue. C'est Trinity City, c'est la, la première explosion nucléaire euh, à Trinity City qui va précéder de quelques semaines, bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Euh, là, on a touché à une, une limite euh, qui, quelque part, remet en cause le euh, la connaissance. Donc l'accident n'est plus seulement l'accident des substances, l'explosion, la déflagration de, de l'éclair euh, nucléaire, c'est plus seulement l'accident des distances, c'est-à-dire la rapidité d'un événement et d'un délai, la rapidité d'un délai, euh, on en a parlé dans l'instantanéité, c'est l'accident des connaissances. C'est-à-dire que la science expérimentale touche sa limite. Je rappelle qu'il n'y a pas de science exacte sans expérimentation. Or, nous touchons, avec la bombe atomique, mais avec d'autres recherches, comme celle du grand collisionneur, la possibilité euh, de la fin de l'expérimentation. On ne peut pas expérimenter parce qu'on risque la fin du monde. <rire> on touche là à quelque chose qui est un accident euh, sublime. Euh, la science, la connaissance, le savoir... Euh, est obligé d'interdire l'expérience. Ce qui fonde les sciences par rapport à la magie, par rapport à, à, à l'irrationalité, euh, tout d'un coup devient impossible. On ne peut plus expérimenter. On a dépassé les limites. Je crois que là, des, des choses se jouent, qui se jouent en ce moment, d'ailleurs, dans la science. Un ami me le disait récemment. Je crois, comme toi, qu'on va vers un accident des connaissances c'est-à-dire une rupture dans le savoir, parce qu'on ne peut plus expérimenter à l'échelle de notre savoir. Et donc, nous allons retomber dans la pensée magique. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'astrophysiciens qui sont devenus des astrologues. Ils sont redevenus des astrologues. Ça, à mon avis, c'est... L'accident est un événement hors norme. Il est... Il est présent dans, dans notre vie depuis le XXe siècle à une échelle sans pareil. La, la, la, le dommage de l'essai n'est plus supportable. Le monde est trop petit pour l'expérience. D'où la critique qu'on pouvait faire et qui a été faite pour le grand collisionneur de Genève. L'un par euh, Otto Rossler, euh, théoricien du chaos, et l'autre par deux physiciens américains, qui ont posé la question du risque du collisionneur, du risque de micro-trous noirs, ce qui a d'ailleurs été confirmé par Étienne Klein et d'autres. Il y a un risque de micro-trous noirs, mais ils vont s'évaporer. Et la question des physiciens américains, c'est de dire, vous voulez rire Bien sûr qu'ils vont sans doute s'évaporer. Mais s'ils si bon, ne s'évaporent pas, qui vous aura autorisé à prendre un risque pareil donc on touche du doigt là, à l'accident des connaissances. Alors on a beaucoup parlé de l'accident des substances, la pollution de l'air, la faune, la flore, etc. etc. Euh, mais euh, l'accident des distances des gens en a moins parlé. On considère que c'est un progrès euh, d'aller d'un bout à l'autre du monde de, à vitesse hypersonique ou d'avoir une image mégaloscopique instantanée euh, grâce à des satellites de ce qui se passe aux antipodes. Là, là, on est à une limite de l'accident de la connaissance. D'où l'importance de relancer l'université. Je rappelle que, pour faire vite, l'université européenne s'est construite sur la barbarie, dépasser la barbarie et arriver à la civilisation. Je vais très vite. Autrement dit, il y avait une catastrophe à l'origine. Il ne fallait pas continuer comme ça. Mais là, la catastrophe, c'est le progrès. La barbarie, c'est le progrès. Le, le progrès nous entraîne à un risque qui concerne la pensée même, les connaissances même, le savoir rationnel lui-même, d'où un risque panique euh, considérable. Donc euh, oui, l'accident est au cœur de notre histoire. Nous vivons un temps accidentel. Je l'ai dit, histoire générale, histoire événementielle, histoire accidentelle, le présent s'absente dans l'instant.